Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui va un petit peu s'inscrire dans la continuité du dernier sur PowerPoint. Aujourd'hui, on va voir comment créer des quiz interactifs de qualité, très simplement, grâce à iSpring, le partenaire de cette vidéo. Si vous projetez de créer des formations en ligne ou si vous avez simplement comme petit projet de créer un cours en ligne, eh bien intégrer un quiz est quasiment indispensable vous êtes déjà quelques uns à nous avoir demandé par mail si cette fonctionnalité existait sur ispring c'est donc pour ça que je vais vous présenter ça dans cette vidéo même si en ce moment on parle un petit peu plus de Canva que de powerpoint sur la chaîne notamment via les tutos d'ailleurs le deuxième tutoriel sur Canva arrive très vite donc si vous n'êtes pas abonné je vous invite à vous abonner pour ne surtout pas le rater bref on va maintenant se retrouver sur mon écran mais juste avant ça je vous mets le générique Bon, bah du coup, on se retrouve sur l'interface de Spring Quiz QuizMaker. Donc, cette interface n'est pas intégrée dans, dans PowerPoint, à proprement parler, parce que c'est plus simple, en fait, de commencer ici. Euh, bien sûr, vous pouvez accéder à cette interface depuis PowerPoint, mais moi, j'ai décidé de l'ouvrir directement en tapant euh, « euh, quiz » dans la barre de recherche. Donc, on va se concentrer sur les quiz notés, tout simplement, parce que là, des enquêtes, ça c'est pas vraiment pour créer un quiz dans le cadre d'une formation, donc ça nous intéresse beaucoup moins. Donc, on va cliquer dessus. Une fois que le chargement est terminé, on arrive sur une interface comme celle-ci, donc qui ressemble pas mal à PowerPoint hein, dans la disposition, je pense que vous l'avez remarqué, et du coup là, il y a plusieurs choses à voir. Donc tout d'abord, on a l'onglet ici « Insérer » qui va nous permettre donc d'insérer les différents types de questions, mais aussi insérer une diapositive vide si par exemple on veut des diapos bah, sans questions. D'ailleurs, c'est affiché à l'écran quand on passe dessus, donc c'est pour ajouter une diapositive sans questions pour insérer des informations supplémentaires, toutes sortes de choses. Là on va y avoir les groupes de questions, donc si on veut que les questions soient groupées, généralement ça peut être intéressant, on le verra après, on va faire quand même une petite simulation. Et là donc c'est tout ce qui touche aux diapositives d'introduction, donc euh, une, information, une diapositive de bienvenue euh, pour dire démarrer le quiz, les instructions s'il si, si le, y en a, et puis les informations sur l'utilisateur, par exemple euh, si on lui demande de rentrer ses noms, son nom, ses coordonnées, ça peut être utile. Ensuite ici, si jamais on a des questions euh, qu'on a déjà par exemple sur un fichier Excel, donc comme on peut le voir ici, Soit on a des fichiers .quiz, donc ça c'est le format type euh, iSpring, mais aussi par exemple euh, si on a un fichier Excel avec une liste de questions, on peut directement les importer, ce qui peut s'avérer vraiment être pratique. Et puis ensuite on a les propriétés de lecteur qu'on verra plus tard. Ensuite pour ce qui est de l'interface ici, on a une vue donc formulaire, c'est-à-dire que là on va voir toutes nos questions, les résultats, mais aussi les diapositives d'intro si on en met. Et là si on clique ici on a la vue diapositive, donc on voit directement un aperçu en fait, du contenu, donc là par défaut il y a déjà la slide de résultats. Donc euh, c'est ce qui va se passer à la fin du quiz. Donc là bon bah forcément le score et le seuil de réussite ne sont pas affichés mais comme vous pouvez vous en douter, c'est des paramètres qu'on définit nous-mêmes. Moi ce que je vous propose de faire c'est de rester sur une vue formulaire dans un premier temps et de commencer par voir ce qu'on peut mettre comme slide d'introduction. Donc euh, bon bah tout simplement on va commencer par la, la slide basique hein, qui permet de dire, de dire bonjour. Donc là c'est ce qui va être affiché sur la diapositive donc bienvenue dans le quiz. Avec le nom que vous lui aurez donné, ça on le nommera juste après. Vous pouvez rajouter de la bande-son, donc ici vous pouvez ajouter de l'audio, euh, ce qui peut s'avérer être pratique si vous voulez qu'il y ait une description audio, pas forcément que du, test, des fois du texte, des fois c'est un petit peu lourd. Donc, euh, donc voilà, ça c'est pour ce qui est de la diapositive d'introduction. Là vous voyez dans la vue diapositive à quoi elle va ressembler. Bon, c'est assez simple, hein. après bien sûr si vous voulez ajouter des images, des trucs comme ça, c'est vraiment libre à vous de le faire. Euh, on, peut, on peut faire pas mal de choses, hein. par exemple ici si je fais un série images, alors qu'est-ce que ça va me proposer Bon, c'est une photo de moi. Mais euh, si vous vouliez mettre des images dessus, vous pouvez très bien le faire, ici c'est comme une interface PowerPoint, hein. c'est vraiment la même chose, vous voyez là on a, on a le même menu ici. Bon, on va éviter de mettre la photo de moi quand même. Donc euh, ça c'est pour la slide d'introduction, bon elle est assez basique. Ensuite, bah, peut-être les informations de l'utilisateur, donc là on peut choisir tout ce qu'il veut nous mettre. Euh, après ça c'est à vous de voir, donc bon allez on va dire euh, qui a besoin de mettre le nom et l'email, hein. le reste on va, on va pas le mettre, ça va être un peu long. Donc voilà, le nom et l'email en mettant euh, ça en obligatoire. Et du coup, pour la slide de des instructions, donc, bon, je les trouve déjà pas mal, hein. on n'a pas besoin de forcément les modifier, mais vous pouvez rajouter des instructions, c'est assez clair, hein. c'est franchement, c'est très bien fait. Et donc là, vous allez le voir, en fait, là, c'est un groupe d'intro. Alors, en fait, c'est un peu comme les, euh, les sections dans PowerPoint, je sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé un petit peu. Donc là, on voit ici que qu'il y a tout le groupe d'introduction qu'on peut masquer, et là, les questions. Donc, c'est pratique pour structurer votre quiz si vous voulez faire des modifications après. Et donc là, le groupe, on peut aussi le renommer, donc là, je vais par exemple l'appeler... Euh, je sais pas, les premières questions, voilà. Donc là, ça va être un premier groupe de questions qu'on va dissocier de l'intro. Je peux le masquer en attendant, les résultats aussi. Et donc là, on se retrouve vraiment dans le groupe des premières questions. Euh, du coup, je vous propose d'ajouter une première question, parce que bah, on est là pour ça. Donc on va dans l'onglet ici, bien sûr, questions. Et là, donc, vous avez tous les choix de type de questions. Alors vous allez voir, on va pas toutes les, les faire, parce que ça prendrait vraiment 3 heures. Donc la première, c'est la choix multiple. Donc on va avoir une seule bonne réponse parmi un choix multiple, du coup. Donc euh, c'est vraiment les questions basiques d'un QCM. Ici on va voir les réponses multiples, donc euh, il va y avoir plusieurs bonnes réponses. Donc l'utilisateur aura le choix entre une et plusieurs. Ici le fameux vrai ou faux, bon assez simple, euh, pas besoin d'en faire des tonnes. Ici une réponse courte, donc c'est-à-dire s'il y a quelques mots à répondre, un mot-clé, c'est celle-là qu'il va étudier, falloir utiliser. Le format numérique, donc euh, s'il faut répondre à un nombre. Euh, ça peut être pratique si vous ne voulez pas que l'utilisateur, par exemple, mette une réponse courte avec du texte. Ensuite, on a la séquence. Donc la séquence, en quoi ça consiste, c'est que vous allez mettre une liste de propositions et il va devoir les organiser dans un ordre spécifique. Euh, par exemple, pour une chronologie, ça peut être pas mal. Donc euh, vous mettez plusieurs dates historiques et donc euh, l'utilisateur devra les, les classer. Ensuite, on va voir les correspondances. Pareil, si vous, on reste sur le thème de l'histoire, comme vous pouvez le voir là dans le petit exemple qui s'affiche là. Euh, si, par exemple, vous avez des dates et vous voulez faire correspondre à des événements. Eh ben, vous les faites correspondre comme ça. Mais par exemple, si vous avez, je sais pas, un mot-clé et une définition, vous pouvez les faire correspondre grâce à cet outil. Ensuite, ici, on va avoir remplir les espaces vides. Donc Comme son nom l'indique, vous mettez des phrases, vous laissez des trous, et l'utilisateur devra remplir avec les bonnes réponses. Ça, ça peut être pas mal pour des tests de langue, par exemple. C'est souvent utilisé. Ensuite, sélectionner parmi des choix. C'est un peu le même que celui du dessus, c'est-à-dire avec des espaces vides, sauf que cette-ci, celle-ci, euh, l'utilisateur ne va pas entrer lui-même, mais il va sélectionner une liste de choix. Ça peut aussi être bien, surtout que ça évite de nombreuses corrections, parce que du coup, euh, s'il a le choix, il bah, n'y a pas à gérer l'orthographe, etc. Ensuite, faire glisser les mots. Donc pareil, là, c'est un peu dans la continuité des deux précédents. On a une liste de mots et on les met dans les trous, donc euh, au choix. C'est un petit peu pareil. Celui-ci, la zone, que je trouve hyper intéressant et vraiment pas mal. Donc en fait, l'utilisateur va devoir marquer euh, une zone. Donc si, par exemple, on met une carte de la France, et qu'on nous demande de, de cibler Paris, et ben et on peut utiliser ça, et l'utilisateur devra pointer euh, la ville en question, et euh, selon les zones en fait que vous, vous aurez prédéfini, je vous montrerai un exemple juste après, euh, vous pourrez sélectionner la zone, vous verrez, c'est vraiment super bien fait, moi j'aime beaucoup. Le glisser-déposer, donc, euh, donc vous devez faire euh, glisser des images ou des formes euh, au bon endroit, donc euh, par exemple là, vous voulez voir sur l'exemple, euh, s'il faut reconstituer une image, ça peut être quelque chose d'utile. Enfin, l'échelle de... Likert, alors le nom je le connaissais pas, mais au final c'est juste les, des évaluations, donc vous mettez des critères euh, de 1 à 5, de 1 à 10, ce que vous voulez, et l'utilisateur doit choisir. Donc c'est pas mal ça par exemple, plus pour des, des questionnaires, si vous voulez un questionnaire de satisfaction par exemple. Et enfin l'essai, euh, là c'est un texte libre, donc c'est une réponse un peu plus longue euh, de type dissertation. Bon voilà, je voulais tout tous présenter à l'oral, maintenant ce que je vous propose de faire c'est d'en tester quelques-unes. Donc euh, on va les prendre un petit peu au hasard, on va commencer par la choix multiple. Euh, qui est quand même la question la, la plus basique, celle que vous êtes le plus amené à utiliser. Et surtout, on va voir un petit peu comment se, se dispose euh, l'interface. Donc, premièrement, ici, vous pouvez choisir d'intégrer une image, une vidéo ou du son. Donc, si par exemple, euh, il faut visionner une vidéo avant de répondre, ou visionner une image, ou juste écouter euh, des consignes. Ici, ça va être la consigne en question. Donc, par exemple, là, la sélectionner l'option de réponse correcte, bon, c'est pas mal. Hein. Ici, vous avez donc les options de choix. Donc là, plutôt que de laisser cette phrase-là, on va mettre « En quelle année a été créée ?» La chaîne youtube learning Hop, petit test de culture générale donc par exemple si vous posiez cette question euh, du coup là on va laisser un, un choix donc je mets plusieurs dates j'espère que vous avez la bonne réponse quand même Hop, 2018, 2019 et on peut en rajouter une on clique juste ici Hop, 2020. Donc là, voilà, il aura les quatre choix. Et bien sûr, ici, il faut que je coche moi-même à l'avance la réponse qui est correcte. La bonne réponse, c'est 2018. Mais attention, il y a un piège, parce que ça aurait pu être en 2019, vu que c'était le 31 décembre 2018. Bref, ça, c'était pour l'anecdote. Du coup, là, vous avez la question. Là, vous avez la bonne réponse qu'on a cochée nous-mêmes au préalable. Vous pouvez rajouter des images pour chaque réponse également. Bon, après, c'est selon votre besoin. Ici, vous allez avoir bah, ce qu'on vous affiche une fois que vous avez validé. Donc là, ça va être la phrase si la réponse est correcte. Là, si la réponse est incorrecte. Ici, vous avez des options, donc euh, si vous voulez rajouter du texte, machin, tout ce que vous voulez, bon, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail du détail, il euh, faut le manipuler pour comprendre un petit peu. Euh, mais du coup, vous avez beaucoup d'options, et la ramification, c'est ce qui va se passer après la question. Donc, par exemple, si vous voulez passer à la diapositive suivante, terminer le quiz directement après cette question, bon, on ne va pas faire ça, ou passer à un autre groupe de questions. Donc là, vous voyez bien qu'on est dans les premières questions, mais donc là, si je crée un nouveau groupe, ici, donc je retourne juste ici, là, groupe de questions, et que je mets les deuxièmes question Hop, je retourne sur celle d'avant et là vous voyez il peut me proposer du coup de passer sur un autre groupe de questions juste ici donc ça peut être utile hein, on sait jamais et là l'option de diap diapositive donc on peut dire si c'est noté ou une enquête en l'occurrence là c'est un truc noté comme je l'ai dit au début le feedback c'est est ce que on va afficher euh, donc la petite phrase ici pour l'ensemble des questions ou est ce qu'on veut afficher un feedback pour chaque réponse par exemple pour celle ci c'est pas très intéressant mais imaginons on peut mettre une justification pour chaque réponse. Par exemple, 2009 enfin, en dessous, j'aurais pu dire, euh, si la personne avait, corrigé, avait cliqué là-dessus, dire « Eh ben attention, vous y étiez presque. En 2019, c'était un jour près. » Bon, bref, c'est vraiment du détail pour le coup. Euh, le score, est-ce qu'on attribue un score pour l'ensemble des réponses ou pour euh, une par une Bon, encore une fois, pour un choix unique, ben, c'est pas très intéressant. Est-ce qu'on met une limite de temps pour répondre à la question Donc là, par exemple, c'était une minute. Je ne vais pas le mettre, parce que c'est pas forcément utile. Et mélanger les réponses, c'est pour qu'elle soit pas toujours dans le même ordre. Bon, ça après, c'est vraiment euh, au choix. Du coup, je vais vous créer une petite deuxième question pour qu'on voit un peu comment euh, tout ça s'ordonne. Et on va partir directement sur un... Allez, sur un vrai ou faux. Ça peut être euh, pas mal. Donc là, choisir si l'instruction est vraie ou fausse. Et du coup, là, on va mettre une petite réponse. Allez, la réponse vraie, ça va être euh, « Nous sommes deux fondateurs sur la chaîne YouTube ». Oui, tout tourne un peu autour de la chaîne, hein, je suis désolé. J'ai pas beaucoup d'inspiration et, euh... et là on va mettre, allez, Alex est le seul fondateur de la chaîne YouTube. Bon, je pense que vous connaissez déjà tous la réponse, donc bien sûr celle-ci est vraie, la deuxième est fausse. Euh, big up à Victor. Du coup, pareil, là on a à peu près les mêmes trucs ici, on peut aussi laisser euh, plusieurs tentatives. Bon, alors là, je vous avoue que dans s'il n'y a que deux réponses, bah laissez plus d'une. Euh... Tentative, ça revient à, à offrir le point, donc on va en laisser qu'une. En bas, c'est la même chose. Et du coup, euh, bah on a déjà nos deux petites questions. Je vous propose d'en tester une troisième. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié, mais ici, vous pouvez dupliquer les questions. Donc, par exemple, si vous voulez avoir la même structure de questions pour celle-ci, vous cliquez sur « Dupliquer » ici. Et hop, voilà, vous voyez, il y a la mail qui apparaît juste ici. Bon, moi je vais annuler parce que ça ne m'intéresse pas. Et maintenant, je vous propose d'ajouter une dernière question et la question zone parce que je trouve que c'est celle qui est la plus visuelle, celle qui est vraiment la plus intéressante. Les autres, je pense que vous avez à peu près compris comment ça fonctionne. Donc, on clique dessus et là, ils vont nous demander bien sûr d'ajouter une image. Ce que je vais faire, je vais vous mettre une carte de la France. Ça va être tout simple. Donc, voilà, je vous ai importé la, la carte de la France. Ici, on va choisir la zone euh, réactive, c'est-à-dire l'endroit où il va falloir cliquer. Bien sûr, vu que là, je vais par exemple demander où est Paris. Donc, euh, là, comme question, je vais mettre. Donc, je vais prendre un rectangle, et on sait que Paris, à peu près, hein, allez, d'ailleurs, je vais faire un cercle, comme ça sera plus représentatif de l'île de France, c'est à peu près là-dedans. Voilà, l'idée, c'est que s'il si clique ici, ça marche pas. Après, s'il si clique juste ici, alors que c'est ici, c'est pas très grave. Donc, euh, le but, c'est que si l'utilisateur clique ici, on verra après, hein, lors du test, euh, faut il faut euh, qu'il clique dans la zone. Maintenant qu'on a créé nos deux petites questions. Je vous propose juste de faire, de jeter un petit coup d'œil là-dessus sur les propriétés électeurs lecteurs avant de lancer justement le quiz. Du coup, je vais aller d'abord dans propriétés. Donc là, on peut mettre le titre du quiz, donc quiz en live sur YouTube, on va l'appeler comme ça. Le résultat, donc euh, type de notation par seuil de réussite ou pas, donc c'est dans le cas où on veut qu'il soit noté ou pas. Et là, l'exigence de réussite. Donc ça peut être en pourcentage ou en nombre de points, ça dépend si on préfère mettre un nombre de points différent pour chaque question ou si c'est de manière générale. Par exemple, euh, s'il a réussi, 80%, donc 8 questions sur 10, il a réussi. Donc on va mettre ce seuil-là, hein, on s'en fiche un petit peu. Propriété de la question, alors là je ne vais pas tous vous les faire, mais si vous attribuez par exemple, comme je vous l'ai dit avant, des points pour une réponse correcte, ça se règle ici. On peut régler le nombre de tentatives globales, donc euh, plutôt que de le régler pour chaque question. Et voilà, ici on peut encore régler des... En fait c'est des paramètres globaux qu'on peut retrouver pour chaque question, donc ça je vous laisserai regarder si vous êtes intéressé. Du coup ensuite ici la liste de questions, si on veut mélanger des questions dans le quiz par exemple, euh, ça nous est arrivé par exemple en tant qu'étudiant, si vous faites un questionnaire pour une classe entière, bah, ça peut être intéressant de mélanger les questions dans le quiz, c'est-à-dire que euh, les questions n'arriveront pas dans le même ordre, donc si les personnes les font en même temps, ça évite la triche, ce genre de, ce genre de, de choses, et le rapport, donc est-ce qu'on veut envoyer un rapport à l'instructeur, donc ça c'est plus la partie qui va se passer après, une fois que ça a été rempli, est-ce qu'on veut envoyer la note à l'instructeur qui suit la personne est-ce qu'on veut envoyer un rapport par mail à l'utilisateur pour lui rappeler bah, son score qu'il a eu, et qu'il puisse garder une trace, euh, régler le titre du rapport en question Donc voilà, vous voyez qu'en fait, tout s'automatise. Hein. Donc par exemple, là, si le, dans le quiz status, ça va être réussi ou pas. Le, le titre, c'est celui que j'avais mis juste ici, donc c'est quiz en live pour qu'il puisse se repérer. Et voilà, donc là, c'est le, le, le mail de type. Donc tout se fait automatiquement, hein. c'est ça qui est vraiment très bien. Et ensuite, en dessous, c'est des options, mais on va pas s'attarder là-dessus. Pour ce qui est du lecteur, donc ça va être comment est-ce que le quiz va se lire. Donc euh, on peut le tester d'ici d'ailleurs, on peut le faire dans une première fois. Donc euh, comment la navigation va se faire. Bon bref, là je ne vais pas tous vous les présenter, ce serait vraiment long. On peut aussi afficher en mode mobile pour smartphone. On peut aussi régler les couleurs, si on veut que par exemple les boutons euh, soient d'une autre couleur. On peut le faire. Euh, voilà, pour le texte, pareil, on peut le changer. Bref, il y a beaucoup de choses à changer, ça peut être très très long. Donc je vous propose de tester, donc on clique sur « Démarrer le quiz ». Donc là je mets mon nom, euh, bon c'est mon nom de famille qu'il faut mettre, et là je vais mettre le petit mail de ProLearning, voilà maintenant j'ai mis les coordonnées, soumettre, bon voilà j'ai compris, alors en quelle année a été créée 2018 pour ceux qui s'en souviennent. Donc là on peut voir mon petit score là-haut, on fait continuer, bon imaginons ici que je me trompe, on va quand même simuler le cas où c'est faux, donc je mets ça, euh, bah non c'est pas la bonne réponse, il me dit laquelle était bonne, évidemment. Du coup, on va arriver maintenant sur la dernière question, celle qui est euh, donc sur la zone géographique. Donc, si on se souvient bien, Paris c'était par là. Hein. Hop, je clique sur soumettre et eh oui, du coup, j'ai la bonne réponse, j'ai cliqué au bon endroit. Euh, bien sûr, si j'avais cliqué à côté, il m'aurait dit que c'était pas la bonne, hein, évidemment. Donc euh, voilà, on peut cliquer pour voir les résultats. Là, ils me disent que j'ai pas réussi parce que forcément, sur trois questions, j'en avais une de fausse, ce qui fait 67% et pas 80%. Euh, passer en revue le quiz, donc là, euh, bah, par exemple, euh, si je voulais revoir où sont mes erreurs, en l'occurrence. Bon, ça va, il n'y en avait pas trop, à part la deuxième où j'avais fait exprès. Donc, on peut le fermer. Et du coup, si la fonctionnalité lecteur, là, vous a pas trop plu pour prévisualiser, vous pouvez aller dans la fonction prévisualisation ici. Donc, aperçu de la diapositive ou aperçu du quiz, par exemple. Donc là, je le lance en cliquant juste là. Ça va me charger. Et là, on peut voir comment est-ce qu'il va être chargé. Donc, sur ordinateur, mais aussi sur smartphone. Bref, vous avez tous les types d'affichage. Et pareil, là, vous pouvez faire le quiz juste ici. C'est exactement pareil. Vous avez aussi une option, donc, publier. Donc, publier. C'est comme je vous l'avais montré dans la première vidéo, si vous voulez le mettre donc, sur votre ordinateur, mais également euh, sur votre iSpring Space pour collaborer, iSpring Learn, donc le, le CMS de eLearning e learning de iSpring, qui est propriétaire, votre LMS à vous, euh, donc euh, peu importe euh, si vous n'utilisez pas iSpring Learn, vous pouvez quand même le faire, vous voyez c'est du HTML5, ça s'intègre très bien, ou au format Word, donc euh, vous pouvez euh, très bien euh, publier ça sur Microsoft Word. Ce qui, est, ce qui est quand même plutôt pas mal, hein, moi je trouve ça vraiment intéressant. Et bien sûr, avant de quitter, on n'oublie pas de sauvegarder en cliquant juste ici, alors moi je l'avais déjà enregistré quelque part, donc je clique dessus. Mais c'est important pour retrouver en fait votre fichier au point quiz. Donc c'est vraiment le truc le plus important si vous voulez pouvoir le modifier juste après. Euh, c'est vraiment indispensable. Bon voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude, à nous dire ce qui vous a plu ou pas dans les commentaires, et puis si vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser, partagez-lui, c'est super important pour nous. En tout cas, si la démonstration vous a plu, si vous avez envie de télécharger ou juste d'essayer iSpring n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Il vous permettra d'avoir 14 jours d'essai sur le logiciel. Et comme ça, vous pourrez découvrir pendant cette période toutes les fonctionnalités parce que vous avez vraiment accès à tout le logiciel. Et puis comme ça, si ça vous plaît, vous pourrez peut-être prolonger l'essai et passer sur la version payante. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. C'est le meilleur moyen de récompenser notre travail. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bon, bah voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Non, c'est pas fini. Alors, à 6 minutes 30 de vidéo, je pense qu'il y a 40 secondes. ou tout bout à bout. Ça me fait